Les d'Antoine ce sera la suite de nos aventures sur Alors, je les appelle des petits trucs chiants. Euh, par exemple, le tuto de Sean nous expliquant comment utiliser ses entraînements spéciaux, ainsi que Nathan qui fait la gueule, parce que ça n'a absolument rien. Donc alors, il suffit juste d'appuyer sur ça et de commencer l'entraînement. Enfin, petit exemple. Et voilà, puis on voit Nathan en train de faire du snow À part le seul petit machin, c'est quand Sean suis de son blizzard éternel. Donc, le blizzard éternel, je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Donc, Je vais vous, regarder, je vais vous montrer la cinématique. Je vais juste faire un truc deux secondes. Ça peut pas de faire moins laguer en fait. ça c'est extrêmement simple. Euh, je vais vous montrer la vidéo. Alors. Voilà. Donc là c'est après son bizarre éternel. Hein. Super Ridicule. Vous êtes tous nuls Je me présente. Je suis Sean Frost et je suis le roi des puteurs. Voilà. Donc on va prendre la suite, hein. Donc là, ça commence enfin un mire euh, très on est à devenir intéressant. l'entraînement de la caravane. Donc on va s'entraîner un petit peu encore, vas-y notre temps. Je veux te voir, allez vite Très vite. Hop Et yoblet Merci. Et donc c'est bon. Ah Un coffre. Désolé, un petit coffre. Un bébé coffre On va dans la caravane Ouais blablabla Donc là ils font tous un petit truc avec toi tu même je fais <your> <noises> le lol, hmm de te la là. le de séduction. Non, pas dans ce genre là, c'est juste que ça me plaît, Faut plaisir de avec des gens qui mettent un football. de <rire> Parce que non, il a trop envie de le une portelle de mur alors là nous avons le bateau Attention On est prêts Tous les deux Peut-être que tu devrais te détendre un peu, si tu continues à la gagnante comme ça, tu vas effrayer tout le monde. La ferme Mais tête des mon style de jeu, ne regarde que moi Ouais. C'est parti Excuse-moi, mais il semble que j'ai la balle. Je vais être un peu trop rapide. Non, mais... C'est du bas. Ah que c'est ça, c'est toujours moi le buteur de Ramon. Kevin est vraiment plus rapide que le Ryan. Il tient la tête à chaud. Et un ah, bon. Casse-toi toi. toi. Waouh, Kevin a récupéré la balle. Impressionnant. Mais je pense qu'il est temps de. Ah. Kevin, c'est encore transforme on dirait. Ah. Je suis vraiment rapide. Je vais pas me laisser faire. Il a pas moyen que je perde pendant lui. Ya. Yeah Kevin ne laisse pas le champ libre. J'ai du mal à croire Kevin, est vraiment très rapide lui aussi. Go, à mon devoir tir Choc De la vivre blablabla exactement donc là il faut un quart d'heure de blablabla bon. Ah lui, c'est va faire l'attaque, c'est parti, ça je le sais, je le sens. Je vois que ton entraînement a apporté ses fruits. Oh. Euh. Merci. Oh, désolé, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Xavier Foster, enchanté. Non, mais qui pas, Xavier est, est effectivement vivant, c'est pas une relation de marque, hein. il est bien vivant et tout et tout, Donc, alors, ce qu'on doit faire, encore une fois. Alors, oh ils sont, sont tous en bonne forme, donc c'est une bonne nouvelle. Donc on va aller au big du nord Pour évoluer les cartes Putain on va pas aller à Tokyo Ça c'est Ah, Oui, si je me en gros, ils de Bien, je Et donc là, c'est parti, le défi. Entre ma temps à perdre. finir avec vous. La merde de la vie. Hop, hop, hop. Allez Nato, refais-la, refais-la, refais-la. Eric, vas-y. C'est parti. Tire... Ellie. <trisse> Quel se retrouve donc là bref on va terminer le défi Il nous parle, il nous parle et c'est bon Putain L'effence Ah ça nous rejoint enfin Enfin Ah oh ben non il est pas encore dans l'équipe Il reste juste à côté de nous Ah bah si, enfin il nous rejoint Et bah ben, voilà Et bah ben, voilà Enfin on a une chance de faire Bon, il tout de suite avec nous. Donc on va virer Jack et tu en as la place. ni peu ni moins qu'un attaquant de merde. On dit ça tout de suite. Enfin, pour l'instant, ça il va être hyper bon par la suite, hein. ne vous inquiétez pas. Voilà donc là, il faut voir, voir qu'il n'est pas excellent sur le terrain Comment on s'y attend. Parce qu'il est un peu faible par rapport au niveau de l'équipe en fait. Hop oh. Ok oh, il y a Mills. Oh, non, est, match, est Mills. Ah non c'est match, c'est Mills. Ah, c'est Match Yogo et c'est effectivement Mills qui est là. D'accord, je suis comme ça. On va peut-être pouvoir le recruter, Mills. Ça, ça, ça va être cool ça. Je crois qu'il a été rajouté à l'index. On oh bon, va voir ça tout de suite, il a été rajouté à l'index. Parce que Mills c'est un joueur que j'aime bien. C'est le copain de Nathan. Il est cool info, index euh, par lieu euh, Kaidou. Okay, donc on va M bim, Mills comment on le recrute un recrutement, ok ah bah oui effectivement on peut le recruter c'est un mec, hein. c'est un mec je, je vous jure, c'est un mec défense, recrutement par Okaidu. ok c'est bon, c'est bon on fera ça dans un, dans un épisode bonus de recrutement ce sera good, ce sera good, ce sera good, good. Est-ce que j'ai bien Ah oui, je les ai, je l'ai fait, c'est bon. Voilà, je suis désolée, mais euh, voilà, on va devoir se casser. Et donc euh, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Euh, je coupe juste avant le match parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine, etc. Bah, Allez-y, salut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, etc. etc.